Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de UI Toolbar. Alors qu'est-ce que euh, une UI Toolbar En fait, euh, si je regarde ici, vous avez au haut de cette fenêtre un exemple type d'une barre d'outils. En général elle se met en haut de la vue mais elle peut parfaitement être ailleurs et l'idée c'est que vous allez avoir un certain nombre d'éléments à l'intérieur. Vous pouvez avoir un titre et vous pouvez également avoir des boutons, éventuellement des boutons spéciaux et vous verrez d'ailleurs qu'on peut avoir des variations de cette toolbar qui sont ce qu'on appelle des barres de navigation, des navigation bars. En fait cette vue elle s'alloue comme telle avec ce qu'on appelle une frame, comme d'habitude. Elle est euh, en fait euh, simplement euh, associée à des comportements types que l'on va pouvoir configurer. Et en particulier on va pouvoir mettre des boutons à l'intérieur et des choses comme ça qu'on va pouvoir embarquer dans une espèce de tout qui va avoir une apparence qui va être cohérente. Et euh, donc on va pouvoir définir l'apparence, on va associer un certain nombre de boutons avec bien évidemment les actions qui vont avec, Hein en particulier, on utilise un bouton un peu spécial qui sont des UI Bar Button Items. D'ailleurs, euh, c'est aussi utilisé dans la UI Navigation Bar, mais on verra cela plus loin dans le cours. Et on a euh, des boutons type avec en particulier toute une série d'icônes. Par exemple, typiquement, ça, c'est une icône type ou euh, des boutons classiques euh, que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est bien évidemment de faire en sorte que quand vous réutilisez un bouton type il a une sémantique particulière et que par conséquent vous facilitez l'usage de votre application par l'utilisateur et donc vous augmentez son expérience utilisateur je ne sais pas si vous vous souvenez de toujours cet écosystème et bien ça fait partie de ce qui renforce l'écosystème Tout d'abord intéressons-nous à l'apparence d'une toolbar alors en fait ça se programme avec des UI bar style et euh, en objectif C, on a quatre valeurs dont deux euh, sont à proscrire puisqu'elles sont deprecated, comme ils disent. Elles ont été abandonnées progressivement à partir d'iOS 7 et iOS 8 et 9. Et en fait, en gros, c'est ces deux valeurs-là qui sont importantes. Donc le default, et vous avez cette apparence-là, et le black, vous avez cette apparence-là. Donc, vous choisissez en fonction de ce que vous avez. D'ailleurs, vous voyez que ici, avec une barre black, j'aurais dû avoir une status bar plutôt clear. Vous voyez que j'ai oublié ici de faire la mise à jour dans mon petit exemple. On peut aller plus loin dans la particularisation avec entre autres, par exemple, deux attributs, TinColor, qui vont être en fait la couleur des boutons et de ce que vous allez embarquer dans la toolbar. Et puis, bar tin color qui va être en fait la couleur du fond de la barre. Donc là ici j'ai un bar tin color jaune et un tin color qui est euh, rouge. Il y a plein d'autres possibilités. En particulier on peut rajouter une image de fond. Mais pour cela je vous laisse consulter le fantastic manual. On peut tout particulariser. Comment va-t-on rajouter des éléments? Parce qu'en fait vous imaginez bien que euh dans votre toolbar vous avez au départ que la barre et puis l'idée c'est qu'on va rajouter des éléments et que ces éléments vont être gérés de manière cohérente en particulier par rapport à la rotation par exemple en fonction de ce que vous avez mis dans la toolbar. Eh bien en fait on a euh, un tableau qui s'appelle items euh, qui en fait est un NSRA de Bar Button item. et euh, vous allez donc mettre à l'intérieur ces fameux boutons type. Donc, euh, ceux qui sont proposés par le système, j'ai déjà évoqué ça rapidement, des boutons standards avec du texte et puis vous pouvez également mettre, si vous le souhaitez, des boutons complètement particularisés. En fait, euh, pour les boutons prédéfinis, vous avez une première méthode, donc init with bar button system item et puis une variante du constructeur en Swift. Des boutons avec titre, c'est une autre méthode avec une autre variante du constructeur en Swift et des boutons avec image ou custom, et bien c'est encore un autre jeu de méthodes. Regardons la liste des boutons prédéfinis. Donc je vous ai donné ici une liste, ça ce sont les identificateurs en objectif C et ça ce sont les identificateurs en Swift. C'est classique, les, les identificateurs en objectif C sont toujours un petit peu plus verbeux. Euh, et là vous avez dans l'ordre où apparaissent ces euh, identificateurs et eh bien vous avez la liste des icônes qui sont associées. Alors une mention particulière à celle là, que je mets en bas et que j'ai tendance à barrer parce que qu'il est, euh, est recommandé dans la documentation de ne plus l'utiliser. Elle est dépréciée depuis à peu près iOS 7. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé euh, par curiosité ce que ça donnait, en fait ça ne fait plus rien. À une époque on voyait ce truc là, mais maintenant ça ne fait plus rien. Donc vous avez un bouton qui n'apparaît pas, C'est pas très intéressant. Il y en a deux autres qui sont intéressants, qui sont ces deux là, qui sont en fait des faux boutons auquel il n'a pas de sens d'associer d'action, mais qui vous permettent en fait de définir des espaces. Vous allez voir parce que dans ce fameux tableau d'items que vous avez dans votre toolbar, vous allez pouvoir mettre des boutons effectifs et vous allez pouvoir insérer ces faux boutons. Donc un bouton de type Fixed Space, donc celui-là ou celui-là, eh bien en fait vous allez donner un intervalle et ça va en point et ça va déterminer l'espace qui va séparer deux entités, deux types, typiquement deux boutons. Et puis le flexible space ça va faire un espace flexible par exemple si je mets un bouton, un flexible space, un bouton et eh bien les deux boutons vont être de part et d'autre de, euh, de ma toolbar et si je fais un bouton flexible space, un bouton flexible space, un bouton et bien il va essayer d'ajuster les espaces de manière à ce que tout soit équilibré. Et du coup j'aurai un bouton à gauche, un bouton au centre et un bouton à droite. Regardons donc comment on va pouvoir créer des boutons avec un titre. Donc on utilise cette méthode là, L objectif C et une variante du constructeur en Swift, je l'ai déjà dit. Euh, on a en fait deux types euh, de boutons qui sont utilisables. Je signale celui-là pour information, mais ils sont dépréciés depuis un certain temps. Euh, en fait, on a le plein et le border. Voici ici le plein, voici ici le border. On ne voit pas trop sur l'écran, mais effectivement, il y a une apparence un petit peu différente, avec un, un petit peu comme si c'était creusé euh, quand on regarde de près sur le terminal. Et vous avez ici... Donc ce que ça peut donner, là vous imaginez bien, comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent, j'ai entre les deux un flexible space. Vous voyez qu'en guise de conclusion, c'est un mécanisme qui est assez confortable à utiliser. Encore une fois, l'intérêt c'est d'avoir groupé ensemble un ensemble d'actions qui sont similaires à ce qui se fait pour un bouton avec une présentation qui est cohérente, des boutons type avec des icônes qui sont classiques, donc une ergonomie qui est unifiée et donc plus de facilité pour les utilisateurs de votre application. On peut malgré tout particulariser, c'est à dire changer la couleur, mettre des boutons spéciaux, etc, etc. Et je vous recommande vivement de les utiliser. D'ailleurs, c'est intégré, on le verra dans un certain nombre de contrôleurs. Vous pourrez avoir ce qu'on appelle des, des, des euh, barres de navigation qui en fait contiennent ce type de boutons ou un peu plus tard, quand on verra les euh, table view et eh bien dans le table view contrôleur qui embarque une table view vous avez également des boutons sur lesquels vous pouvez mettre des actions types, et tout ça ça permet d'avoir une ergonomie extrêmement unifiée. Alors il y a un truc intéressant à savoir moi je ne suis pas toujours très convaincu il y a une méthode qui s'appelle size to fit qui permet de gérer la largeur et la hauteur standard. Alors, retour pour la largeur c'est assez confortable parce qu'en particulier euh, vous pouvez euh, être embêté et dans toute une série de situations quand vous avez en particulier euh des euh, vues euh, partagées. C'est-à-dire soit que vous êtes en multitasking avec deux applications côte à côte euh, et donc que cela, vous ne maîtrisez pas vraiment la largeur, ou que vous êtes avec quelque chose qu'on verra plus tard, qui s'appelle les UI Split View. Euh, il y a toute une série de situations où on ne maîtrise pas très très bien la largeur parce que ce n'est pas la largeur du terminal fonction de son orientation c'est quelque chose d'autre et donc on peut être embêté. Effectivement le size to fit peut être pratique. Le seul inconvénient c'est que en particulier moi j'ai observé que quand on met le size to fit euh, et qu'on a la status bar dessus ça marche pas toujours très très bien et donc il faut faire un petit peu attention mais je vous le signale quand même parce que ça peut être bien pratique dans toute une série de situations. Voilà je vous remercie de votre attention à bientôt.